Tout est dégueu dans cette fiche gare. Décor encore plus sali par ces figues. Épouse dans ce sombre couloir. Il contrôlait ta base des fugitifs. J Bouillonne, j'bouillonne elle jrame toute la clique. Ti amo, Je boulangerie Au senteur de si vieux et gris L'ancêtre devant moi tape la coserie on ne se sent plus chez nous ici Alors j'bouillonne, j'bouillonne Et j'rame toute la clique Salon coiffure, Au calme en shampoing Une coupe des bigoudis Soudain un pélo Des boules d'un poisson, Merci Narvaro, Ta à du nazi We're gonna